Vous connaissez tous Squeezie, il a fait des centaines et des centaines de vidéos. C'est actuellement le plus grand youtubeur de France. Le concept va être simple reclasser par ordre chronologique les 15 miniatures que je vais leur donner. C'est les 15 miniatures des vidéos les plus vues de Squeezie. Quelle équipe sera la plus rapide Ils pourront mettre des malus à l'autre équipe. On va voir ce que ça donne. C'est parti Vous avez donc reçu l'enveloppe avec les miniatures. On va donc lancer le chronomètre. C'est parti L'autre équipe est lancée également de l'autre côté. Ils ont commencé de l'autre côté. Ils ont déjà commencé. C'est parti Allez, les 15 miniatures Bon, alors déjà, vous avez déjà positionné les 15 miniatures. Je vous annonce vous êtes un peu plus rapide que l'autre équipe pour le moment au démarrage On a presque fini là Ah vous avez déjà gagné Ouais <rire> Squeezie, il a commencé à avoir de la barbe, c'est réel. Il est, par, il, est ouais. parti, il est parti à Los Angeles, il est parti à Los Angeles, il a eu de la barbe en un mois et D'ailleurs, les deux équipes peuvent faire trois choses. Ils peuvent immobiliser l'autre équipe, c'est-à-dire qu'ils peuvent encore discuter, mais ils ne peuvent plus toucher les miniatures et les remettre dans l'ordre. Ils peuvent également faire en sorte que l'autre équipe n'a plus le droit de parler pendant 30 secondes. Et enfin, la dernière chose qu'ils ont le droit de faire, ils ont le droit d'échanger de salle avec l'autre équipe pour voir quel travail ils ont pu accomplir, qu'est-ce qu'ils ont fait, et ainsi euh, bah, pouvoir s'inspirer s'ils sont un petit peu perdus. Après, il faut regarder la photo. La, la tête qu'il a sur les photos aussi, il les coupes de cheveux lieu, là. là il a pas encore la calvitie sur le début C'était dans studio, studio, je suis en bordel et pendant une semaine euh, il avait genre... Il, il est incroyable cette vidéo Il bien. avait genre plein de confetti et tout dans... Laquelle laquelle C'est là là Mais ça, ça c'est vieux là Non, non. Ça vieux. ça c'est plus vieux par contre que tout truc classique. C'est davantage oh, vieux ouais, oh, Ça c'est quand ça ils leur cache, tu sais, ils étaient... Euh... Ça donne quoi pour le moment Ça donne quoi il, il, a, il est parti sur le principe que Squeezie a eu de la barbe quand En 2021 Alors en fait il avait de la barbe il y a quelques années. D'accord. Et euh, il y a des vidéos, genre c'est des vieux concepts, genre là, erreur d'ingénieur, c'est ouais. 2018 ça, à peu près. Placement de produit ça date, ça c'est genre vraiment 2017, j'irais. Alors alors ça avance bien pour du le Du coup voir là on a ça dans cet ordre là. Ok. Ça c'est de là du coup dans cet ordre là. Après, ouais. Comme ça on les classe par groupe, on est sûr. Ouais c'est bien, c'est bien, c'est une bonne aussi, approche. Après ouais, on essaye de voir aussi la tête de, et l'avancée de la calvitie de Squeezie <rire> Surtout par rapport à ça qu'on... Ah qu ouais oui, c'est vrai, c'est pas mal. Okay. ça c'est début 2022 ça Ça Ouais Ah vous voulez pas qu'on mette euh, le stabilo, on met en mode les années Et après on les cale, tu sais comme les cheerleys en mode S+, c'est ça. ça C'est fort, euh... ah, c'est fort, c'est fort, fort Oh on est pro, et, euh, la vie de la caméra, elle mérite d'avoir un tableau qui est pro <rire> 2022 18 ans 2020 Déjà, on a fait un chronologie de timeline où on voit le chien Natsu, donc on se dit qu'est-ce qui était avant ouais. qu'il est Natsu et qu'est-ce qui est après. Ah, très bonne approche, voilà. très bonne approche. Mais là, il est en train de tout détruire, du coup, ben, on, on refait après. <rire> d'accord, d'accord. Ça arrivait, c'était début d'année 2020 parce que pendant deux ans, il n'y a aucune. Ah, c'est venu après Comment il s'appelle le vieux qui est mort l'ancien. Pour la petite info, il y a des vidéos qui ont trois jours d'écart dans le tas. Et lui, il est sorti plus tard, mais il a plus pété. Ouais ça ouais, c'est bon. vrai, c'est Hier sorti sa vidéo en plus Ah oui, j'en ai parlé hier dans la vidéo, c'est vrai. Là, mais, mais non mais ça, ça, ça c'est ça, ça, ça mais ça c'est mille fois avant les objets étranges. Oui oui. Bah oui. Ah oui, ah, clairement si, Le premier largement. Si, si, largement Les non. premiers sons qu'il a fait, c'est là, quand il avait un dictionnaire Moi je Cortex en vrai, hein, <rire> clairement <rire> Le clash non, non, non. Euh, Cortex, Cyprien euh, <rire> Voilà, exactement ouais. Le mieux, c'est qu'ils arrêtent et, de parler Mais déjà, ils n'arrivent okay, pas okay, okay. à communiquer arrêtez de base toi, mais justement... arrêtez, toi, allez, arrêtez, arrêtez de parler, on de parler Vous, vous allez. leur remettez maintenant ouais, ouais. Ok, c'est parti Twitter, c'est juste après Alain ça il a raison, Stop Vous n'avez plus le droit de communiquer Pendant la prochaine minute Alors, ils essayent de communiquer Les expressions du visage parlent d'elles-mêmes Il a fait un 40 avec ses doigts, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'on a changé de jeu là, on est passé sur euh, <rire> des mimes et des lettres. Une minute, vous pouvez parler à nouveau, c'est reparti. On peut reparler, on peut reparler. On peut parler oh, C'est fort, c'est fort. Ça donne quoi de ce côté ça, si à euh, Weidja, donc ça, ça, avec On ça. regarde les fonds pour avoir les... Le studio. Ouais. Ah, le studio, le studio ouais. très smart. Ouais, ouais, ouais. Bravo, bravo. Ça fait 10 minutes, je vous donne droit à un joker. C'est-à-dire que vous allez me poser une question sur une miniature. Est-ce qu'elle est vraiment à cet emplacement-là et je vous répondrai oui ou non. Gars, Juste pour okay. une miniature. Est-ce que cette miniature est au bon endroit La réponse est non. Elle est pas en 2021, elle est bien avant. La question en face a été posée, maintenant c'est à votre tour de poser la vôtre. Ok. Est-ce que celle-là, ouais. elle est avant celle-là Non. Voilà. Okay. Tu vois, non. Okay, toi okay. tu voulais mettre là, ben non. Ben non. Les tensions dans ce groupe. Alors vous les bloquez, ils peuvent plus parler ou plus bouger, ils plus, peuvent plus parler Plus parler. Plus parler, plus, parler. plus parler, ok. Malus envoyé par l'autre équipe, vous n'avez plus le droit de communiquer de manière orale. Donc j'ai le chrono sous les yeux, je vous dirai quand ça fait une On minute. 30 secondes de pénalité. Mais non, mais... Une minute de pénalité <rire> C'est rajouté hein C'est le jeu L'autre groupe a eu les mêmes choses Les gars l'iPhone 7 est sorti en quelle année Mais oui C'est ça le città que je que. Attends, Attends, attends, attends. C'est vieux, c'est même avant 20... 20... 2018 l'iPhone 10. Bah oui, c'est avant. 2015. 2015. T'es sûr ouais. ouais. 2015, 2015. Sure. C'est bon, vous pouvez communiquer à nouveau. <rire> vas-y, vas-y. Genius move. Ben, bah, En ça. fait, on empêche de, de bouger et on va aller voir ce qu'ils font en même temps. ne pas venir voir ce que nous, on fait. C'est vrai que c'est possible. C'est possible. C'est <rire> possible. Voilà. Euh, voilà. Attendez, juste un truc à vous dire. Ouais. Du coup, vous avez donné une pénalité à le groupe de ne pas parler. Oui, Félix ça. a parlé deux fois, ils ont pris une minute de pénalité en <rire> plus. Oh <rire> <rire> Elle, c'est sûr, tu sais pourquoi -moi, parce que j'étais encore célibataire <rire> <rire> Les gars, est-ce que pour les objets <rire> étranges, on se dit que chaque année ils en sortent une Et vu que c'est hashtag 2, hashtag 4, ouais. on les sites ouais, d'une année ouais. ou pas ouais. Vous avez une première proposition ouais. à faire ouais. Ok, vous validez ça, vous en avez 4 qui sont bien placés Ça pour moi les gars c'est beaucoup plus vieux hein. Je pense, ça, moi, les gars, vieux, hein. ouais, pense rien, que c est... C est... Mais moi leur vrai, gueule ouais, mais Donc, là, mais Le là, mec là. il se fout de sa gueule parce qu'il joue à Fortnite et toi Regarde sa tête, j'avoue, j'avoue, c'est vrai, il raison alors que eux, ils jouent à quoi Ils s'amusaient avec des bâtons dans la chambre. Attends, celle-là, c'était par rapport à celle-là, donc celle-là, c'est sûr, elle est après. Celle-là, elle est après celle-là. Celle-là, il était prêt à Webbyja sur celle-là. Je crois. Réponse à Cyprien Moi, je te dis, c'est pas si vieux que ça. Hein. Est-ce qu'il y a une autre seule réponse à ce problème Si, il l'a fait déjà. Ah ouais Le vrai visage de Natou, il l'a fait que quand. Euh... Quand, il a quand, oui. quand il a eu du Quand il a eu Non, non, il a fait après. Oula là, il était chez lui, je crois. Dit, comme début d'année, 2017 Tac, ok, ça marche Nickel, vous en avez 3 qui sont bien placés Parfois, encore une fois, oubliez pas Quand je dis qu'il y en a 3 qui sont bien placés Parfois elles sont dans la bonne zone ou peut-être dans la bonne année Mais ouais, c'est ouais, parfois, oubliez pas, une inversion ça fait deux erreurs Donc ça va très vite Donc je vous laisse voir, avancer encore un peu Et après je dirai lesquels sont bien placés lesquelles sont mal placés dans 5-10 minutes en fonction de chaque groupe Oh oh, éclair de génie, éclair de génie Ok euh, Éclair de génie Mcfly il s'est rasé la tête en quelle année Il s'est rasé la tête, c'était en hiver Parce que même il était là, il mettait une boule de neige sur sa tête, il faisait du jour comme ça Parce que freestyle, Impossible. les freestyle avec truc, il l'a fait avec le dictionnaire, tu sais euh, Oui c'était en même temps et... que ça Avec Alain Rey bien évidemment Alain Rey, voilà Nous arrivons à 23 minutes, il vous reste 2 minutes pour faire une proposition et après, du coup, on passera aux propositions, où je vous dirai lesquelles sont vraiment okay, bien placées. Alors. Avant de vous demander de faire votre deuxième validation, comme tout à l'heure, vous avez le droit à une question où je réponds par oui ou par non, que ce soit sur le placement d'une miniature, ah oui. okay. un ordre chronologique. Juste, bon, je, je peux répondre par oui ou par non. Est-ce que tu vas bien Oui. <rire> non, non, pas non, ça, mais non, mais quand même. Non, je déconne, je reviens. Est-ce que l'ordre jusque-là est bon est-ce que les trois sont dans le bon ordre Ouais Non Donnez-moi le Non, c'est pas le bon ordre, ok Peut-être Peut Ouais, y'a moyen que ça, ça c'est pas hyper vieux ça pour moi je Si, mais ça aussi, c'est une a 30 Oh, <rire> pas du tout Mec, cette vidéo, je l'ai vue, j'étais au lycée Donc forcément Mais non, non mais ça, c'est un problème D'où Fristel du Dico c'était en 2019 Est-ce oui. que... Bah posez est ce, ce que, vous que vous voulez Une vraie question on Attends, une minute, on est une la minute. vidéo est sortie après 2019 Après le 1er janvier 2019 Oui Oui Celle-là elle est sortie après le 1er janvier 2019. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'elle est forcément là. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire avec qui on pourrait faire la prochaine fois en termes de youtubeurs sur les miniatures. Si ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne pour soutenir. On continue, on est reparti. Vous êtes à 26 minutes. Il va falloir bientôt faire une proposition d'ici une minute ou deux. Même s'il y a des fautes c'est pas grave. et après vous aurez les réponses sur lesquelles sont bien placées, donc ça ah pourra ouais. vous débloquer Donc il faut faire cette proposition pour débloquer cette option. là non, non, ça. Vous faites votre proposition non non quatre si qui sont bien Vous Toujours. votre proposition y en a une qui a changé. a tout à l'heure ou pas Non, il ouais. y en a une qui a changé. dis est-ce que voilà. c'est les mêmes et ça, ce qui est sûr, c'est que. <rire> -ce que, <rire> Je crois que oui. Non, c'est pas possible. Si, peut-être. Non, d'après les si, statistiques. Si. Déjà, Les <rire> statistiques. Non, mais c'est vrai. Il y a peu de chances qu'on ait quatre bonnes en bas. Ouais. D'après ouais. les estats, non est... D'après les estats. Est... Les estats, ouais. L'autre groupe a fait sa proposition, c'est-à-dire que maintenant, s'ils en font, ils pourront savoir lesquels sont bien placés. Si vous voulez pas qu'ils prennent trop d'avance, ça va être le moment de faire une proposition. Donc, c'est parti. Vous avez. 4 miniatures qui sont bien placées Ça c'était pas quand c'était un moment juste genre euh, Cyprien Gaming avec, euh, tu sais genre euh... Si ça a l'air de... Est-ce est qu'un coquillage, je sais pas quoi là Vous Attends. testez ou pas Oui, ouais, allez, allez. allez, donc <rire> voilà, vous en avez six qui sont bien placées ouais, du... Allez, rentrez. Oh, a a... À chaque fois je vais mettre la main sur la miniature, je vais vous dire oui Ou la mettre de travers si elle est mal positionnée Donc vous en avez... Vous avez 4 miniatures qui sont bien placées. Alors, est-ce que vous validez les positions okay, okay. Oui, bon, bon, bon. Celle-ci, oui, oui, oui, euh, oui, oh, oui, putain. oui. Oh. Non. Oh. Euh, non, non, non, non, non, non, non, oui, la suite c'est. Oh. Bon. Oh. Au final vous avez actuellement 6 erreurs oh, Faut le faire on maintenant Il reste 2 à placer Ok on le, fait, on le fait on le fait maintenant tout de suite Vous faites quoi C'est hein. ah, ce fait, quoi Attendez qu'est-ce que vous faites du coup Faut expliquer Vous les bloquez une minute et en même temps On fait l'échange en mode on va voir Comme ça eux ils sont bloqués ils peuvent et nous, on y va. Ok très bien donc vous l'activez maintenant, ouais, maintenant Ok donc je vais expliquer à l'autre groupe Donc vous attendez une minute En gros ils ont eu l'idée de combiner les deux ouais, ouais. Euh, je vous laisse repartir. En haut, c'était laquelle déjà est ça. Mais tout flingue. Alors, est-ce que vous avez pu euh, avancer, trouver des nouvelles choses de l'autre côté Qu'est-ce que ça a, donné, a, ça. Rien, a rien donné Rien donné. Et pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé, parce que du coup, vous l'avez pas vu. En gros, ils ont fait une vérification et juste avant que vous arriviez ils avaient décidé de tout changer de place parce qu'ils voulaient justement changer de salle donc en fait vous avez eu la même idée au même moment parce ouais. que vous avez parlé de joker et du coup c'est pour ça que vous êtes arrivés et que tout était en bordel c'est pas qu'ils ont fait de l'antigé c'est juste qu'ils comptaient venir et vous avez eu 10 secondes d'avance sur la demande donc c'était vraiment bad timing du coup là ça n'allait pas là donc là c'est qu'il y avait autre chose avant oui Oh proposition vas-y en fait Allez, proposition. proposition honnêtement pour avoir lu les réponses parfois il y a des trucs qui sont vraiment pas loin hein. mais du bien coup, bien coup là vous avez 5 bonnes, bonnes réponses pour le, bon le bon moment, moment. Oui, ouais, ouais, mais c est c est le truc c'est qu'elle va pas derrière après ça. Il y a une vidéo non, entre celle-là et celle-là. Elle a dit Oui. Oh, oh enfin, Mais le chien, Non, non, non mais c est... C est... C est Tu n'es pas d'accord, Félix Mais non, non, non, mais dans ce groupe, j'ai pas le... non, la parole, pas tu vois. Impose-toi. Ensuite, Big Fab. Mais je peux pas, frère. Big Fab, il est un peu. Ouais, j'avoue. Celle-là, elle était pas 5ème Non. Non, ok. Voilà. Vas-y, composition. Vous avez 10 choses bien placées. Donc, fais dit Non, dis rien, les gars. Faut faut faut T'es chaud pour la raclette là, jeudi Là, je, je dis la raclette. raclette, oui. Vous avez une proposition à faire Non, une oui. oui. proposition Bah D'abord, je viens d'en faire une pour vous. Abonnez-vous à Bestiway, c'est le meilleur producteur de vidéos de toute la France. Donc, il y a 8 bonnes cool, réponses vidéos, et 7 erreurs. Ok, donc on est parti, vous mettez tous du même côté à gauche. Une personne met le doigt et je vous dis non, si c'est oui ou non. Donc, vas-y. Oui. oui. Oui. Oui. Euh, non. Tourne, tourne, tourne, Euh, Oui. Oui. Oui. oui. oui. oui. oui. Non. Ok les gars. Oui. Ok c'est les deux. C'est bon, oui. bon, oui. bon, oui. bon oui, oui, oui, oui, oui. C'est les deux, c'est bon Vous faites une proposition Proposition, ouais. propos. Bon, bon. Filmez ce moment s'il vous plaît. Alors. Tout est juste et bien placé, le chrono s'arrête pour vous ici. Ok de mon équipe, on est les 5 meilleurs du monde, voilà, Squeezie, ça va comme ça numéro. Squeezie, à l'aise. On a mis un chéri, c'était… Il est mu, il est ému, il est ému, ému <rire> laissez-le regardez-moi, c'est loser Qui oh. les leaders, c'est qui les winners, ils, ils ont cru ils avaient gagné mais nous non, les winners Romontada tu connais ou Paral Madrid, Atletico Madrid 2017, tu connais ou non Je crois pas, mais Alors, juste à dire que vous êtes trop forts parce qu'en soi, moi, je ne connais rien Donc, vous okay. étiez à 4 contre 5 et vous avez quand même gagné, donc... Euh... C'était quoi pour vous, pour le moment, celle qui a été la, la plus difficile à placer Ou les endroits où c'était le plus tricky, vous étiez pas prêt que ce soit là Elle est euh, trop chiante, elle a... Celle-là était chiante moi, à placer ouais, Elle, elle, était elle là, aussi là. était relou. Et en vrai, on dirait pas, mais les deux là... Twitter et Dico c'était compliqué hein ouais. on Alors Freestyle du Dico c'est 30 septembre 2017 Et Freestyle de Twitter wow. c'est 20 décembre 2018 Donc il y a un mois, un an et demi quasiment entre les deux On se fait vieux Allez le temps passe vite C'est celle-là qui va là et celle-là ouais, elle, va, elle là. va là Non non il avait dit non Oui oh Non on a déjà dit C'est celle-là qui va là là on y va ah oui. Je risque pas non Oh Encore Bah c'est terminé pour vous aussi, je, je coupe le chrono. En fait, c'est que Salah était là à un moment et il nous a dit qu'elle y était pas. Oui. Oh Je crois c'est qu'elle va pas derrière après ça, il y a une vidéo non, entre Salah et Salah, il a dit. Tu n'es pas d'accord, Félix Mais non, mais dans ce groupe, j'ai pas le, la parole, tu vois. Est là pas. Salah, Non. non okay. Concernant les erreurs que vous avez faites, donc on en a eu euh, 70 de ce côté et 62 de l'autre côté. Donc en termes d'erreur, c'est quand même assez proche. Vous êtes autour des 70 pour les deux équipes. Une minute de pénalité pour l'équipe qui est de ce côté euh, suite aux deux interventions de Félix quand il fallait ne pas parler. En termes de temps, vous avez mis l'équipe d'en face 52 minutes 24 pour le réaliser. Et cette équipe n'a mis que 3 minutes 52 de plus. Donc ce qui fait un différentiel de... 4-5 minutes sur une heure, ce qui est vraiment peu. Bravo à tous, du coup, pour le classement que vous avez fait. Bravo aux deux équipes ouais, d'avoir participé. Clair. Si cette vidéo vous a plu et que le concept vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire et à liker cette vidéo. Vous, est-ce que ça vous a plu dans l'idée Est-ce que vous avez aimé la compétition qu'il y a eu entre les deux équipes Trop ouais. bon, bien. Euh, bon, bah nickel. On a gagné. Ah, bah, bravo à l'équipe qui a gagné également. Enfin, ça, c'est aux gens de décider dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.